Un aspect d'être en vie, c'est que vous ne permettiez pas à la rigidité de s'installer dans le système, à la fois dans votre corps et dans votre mental, et dans vos énergies, que ceci reste aussi fluide que possible. Alors seulement, vous connaissez la vie. Les frictions dans le corps veulent dire que, d'une certaine manière, une rigidité cadavérique s'installe, Lentement. Le Hatha Yoga consiste à ne pas laisser cela s'installer dans le système. Quand vous êtes vivant, vous devez être pleinement vivant.